Ok, donc c'est l'application Smart Video Compressor que nous allons télécharger et utiliser ici. Une fois ouverte, on va sélectionner la vidéo à compresser. Prenons celle de 12,9 mégas juste ici. Et là, on a une interface de conversion où on peut entre autres visualiser le clip vidéo comme ici. Choisir la vitesse de compression qui dépend aussi de la vitesse de traitement de ton téléphone. Et la qualité de la version finale. On peut entre autres remarquer que la taille du fichier final varie en fonction de la qualité définie. Mais dans notre cas, on va prendre les 90% par défaut. On lance donc la conversion et je ne vais rien changer ici cette fois. Ok. Donc là, c'est bon. La vidéo est compressée. et On peut d'abord la jouer pour qu'on apprécie ensemble la conservation de la qualité. Ok.